On a la chance ici aux Acacias de représenter plusieurs marques sur deux sites, en l'occurrence le garage BMW Mini et ensuite après le garage où on a Citroën DS et Opel. Le gros avantage pour nos apprentis, c'est de pouvoir faire une formation complète autant sur des marques premium que sur des marques plus populaires. Pour moi, ce qui est spécial dans mon garage, c'est qu'on a beaucoup de départements différents comme la carrosserie, la mécanique, le service après-vente, donc bah, du coup c'est très varié. Je suis fier d'avoir trouvé un apprentissage chez Milfray Automobile car c'est une très grande entreprise avec très grandes marques, de très belles marques. On voit vraiment de tout comme voiture. Du coup, ça nous permet d'avoir une vue vraiment globale de l'automobile. Pour ça, il n'y a pas de prix et je suis très fier de ça. Les gens autour de moi, quand j'ai eu mon apprentissage, en particulier ma famille, étaient plutôt fiers de moi en mon père qui avait fait de la mécanique dans bon, sa vie avant. Ils étaient surtout fiers que je sois appris dans un grand garage comme Emile pour du fait qu'on voit une grande diversité de, de choses et qu'on est très bien encadré au niveau des études et du suivi des apprentis. Si j'imaginerais rester chez Emile alors oui, je, je m'imaginerais bien parce que je me sens à l'aise ici avec les gens, avec les véhicules, je connais bien la marque maintenant et je me sens à l'aise avec tout le monde et j'aime bien la structure et tout ça, l'ambiance de travail et tous les matins je suis, je suis heureux de me lever et de, et de venir au travail, en tout cas ici chez Mille Frères aux Acacia. Un apprenti qui travaillerait dans notre garage, donc qui ferait sa formation chez nous, aurait la possibilité en tout cas de voir tous les aspects euh, du métier. Les technologies évoluent de, de plus en plus. On a vraiment cette possibilité dans, dans notre garage de, de voir tous les aspects de la, de la mécanique, euh, que ce soit l'électricité ou la, la mécanique pure à l'ancienne si je puis dire. Euh, ce qui fait que ça lui permettrait vraiment d'avoir une vision d'ensemble de, du, du métier pour avoir la meilleure formation possible.